Largeur de hanche, transvaser le poids du corps sur euh, la jambe extérieure et quand vous êtes bien prête, le, vous soulevez la jambe, le pied, jambe tendue sans basculer en arrière. Alors, Evelyne, repenchez un tout petit peu votre buste en avant, voilà, quitte à moins lever la jambe, les bras relâchés le long du corps. Si vous sentez que c'est douloureux, vous rebaissez un peu le niveau de la jambe hein, plutôt que de basculer euh, le buste trop en arrière. Hein. Respirez bien. Essayez peut-être encore de voir si vous pouvez monter un tout petit peu plus haut ou pas la jambe tendue. Et progressivement, vous la reposez. C'est chaud sur les cuisses. Et bien, il ne vous reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Hein, donc prenez votre temps d'abord hein, par rapport à la sensation de l'équilibre, hein, de transvaser le poids du corps sur euh, votre jambe d'appui. Vous avez vraiment des racines hein, qui partent de votre voûte plantaire. Hein, de sentir que votre dos il n'est pas trop en arrière. Le regard loin devant, le menton légèrement on peu peut rentrer mais pas trop la jambe qui vous supporte un petit peu fléchie, et sans basculer, euh, vous allez essayer ou pas de monter encore un tout petit peu plus haut la jambe tendue, respirez bien, voilà, et puis progressivement vous reposez, ouais. D'abord, partir les pieds écartés largeur de vos hanches. Sentir que vous faites le transfert du poids du corps sur la jambe extérieure. Soulevez ensuite progressivement le genou, pas forcément très haut. Et à partir du genou, vous allez faire des cercles, des rotations. Sentez bien que ça part des hanches. Voilà, gardez le dos bien droit, regardez loin devant. Essayez de ne pas bouger le buste, c'est que la hanche. Hein, regardez loin devant et vous pouvez faire des cercles dans un sens, des cercles dans l'autre. En gardez un peu le, la jambe d'appui, le genou légèrement fléchi. Voilà, et progressivement hein, reposer. Hein, donc comme ça, quelques séries. Et pareil euh, de l'autre côté. Hein, donc pied écarté, regard loin devant. Et essayez euh, de ne pas embarquer trop le dos. Hein, et progressivement, bah, votre rythme, hein, vous voyez la hauteur de genoux qui vous convient. Ce pas forcément un mouvement de grande amplitude, hein, mais c'est bien sentir que ça part de la hanche, même si on a le genou plié. Hein. Et progressivement, essayer quand même d'aller le plus loin possible, à la fois en ouverture, à la fois en fermeture, hein. sauf voilà, prothèse de hanche, vous fermez pas trop le, le genou. Hein pas trop l'ange vous êtes plutôt en extérieur qu'en fermeture hein? et on fait varier les plaisirs dans l'autre sens de rotation voilà. quitte à reposer à reprendre un peu hein? c'est bien et puis vous reposez et écarter largeur de hanche, pareil prenez le temps de bien sentir le transfert du poids du corps et puis là vous montez le genou et on va faire donc une petite statique, le genou est plié, Voilà. regardez loin devant et on tient, on fait les jolis flamants roses et on tient je sais pas jusqu'à quand non. Non, et doucement reposer. Hein? Voilà. Et la même chose de l'autre côté. C'est chaud. Hein? Donc sentez bien le transfert quand vous l'avez. Montez le genou. Essayez de ne pas basculer le dos en arrière. et bien conscience de votre posture. Le menton légèrement rentré le regard loin devant le pied, la jambe de soutien un peu fléchie, respirez bien, et, et on va pas prendre racine, hein. on va poser le pied, voilà.